Bien, bonjour euh, à toutes, à tous. Je suis vraiment euh, ravie de vous accueillir euh, dans cet amphi. Aujourd'hui, Alors, je présume, que vous êtes tous lycéens. Ouais, d'accord. Bon, euh, vous vous êtes inscrit euh, à un cours de psycho. Donc là, vous êtes dans les conditions euh, réelles des enseignements de cours magistraux. Hein, tout à l'heure, j'avais cours avec euh, les premières années de psycho et ils étaient bah, à votre place d'accord c'était un cours magistral de... alors là notre cours va durer qu'une heure mais euh, un cours magistral dure deux heures d'accord toujours et un, un cours de TD donc de travaux dirigés dure aussi deux heures donc vous avez vous pouvez descendre il hein, y a des places voilà donc vous avez à l'université pas mal de cours magistraux de deux heures, et vous avez des TD où vous revoyez en petits groupes, en général vous êtes 25, euh, les éléments que vous avez pu voir en cours magistral. Alors je vais me présenter rapidement, donc je suis Vénérie Bertrand, je suis la directrice pédagogique de la licence de psychologie, je suis maître de conférences et enseignant chercheur en psychologie sociale, donc je donne des cours de psychosocial. Je suis aussi représentante du pôle de recherche développement intégral, écologie et éthique et je suis membre du conseil scientifique de la chaire vulnérabilité. C'est-à-dire que ce que j'enseigne aux étudiants, donc c'est le programme basique, classique de ce que l'on doit savoir en psychologie sociale, mais c'est aussi, avec des illustrations, le fruit de des recherches que j'effectue. Alors, euh, moi je vous propose euh, aujourd'hui, vous êtes inscrit à, à ce cours pour en savoir un peu plus sur la psychologie. Euh, je vous propose de déconstruire un petit peu l'image ou euh, le stéréotype que vous avez sur la discipline en vous parlant de la diversité des regards de la psychologie. C'est pour ça que j'ai choisi ce titre. Alors, vous avez tous, je pense, l'image de ce qu'est un psychologue. Hein, peut-être vous le voyez en cabinet euh, libéral, peut-être que vous le voyez auprès d'enfants euh, hyperactifs, euh, d'adolescents euh, anxieux, peut-être est-ce que vous le voyez avec des adultes dépressifs. Il y a des places ici, si vous voulez. Ne restez pas debout hein, pendant une heure, ça ne va pas être confortable. Voilà, il y en a quelques-unes ici et puis devant. Alors, quand on parle de psychologue, peut-être que vous avez l'image, je ne sais pas, d'un divin qui apparaît, hein, euh, comme Freud. Euh, peut-être est-ce que vous voyez justement ce psychologue lire les ouvrages de Freud. Peut-être est-ce que vous le voyez comme criminologue travailler avec des policiers. Alors, dans ces images, il y a un peu de vrai et il y a aussi un peu de stéréotype. Donc, on va déconstruire Ensemble, ces stéréotypes et je vais vous présenter justement la diversité des regards. Alors, vous avez quatre domaines en psychologie. Tout d'abord, celle qui vous parle le plus, la psychologie clinique et la psychopathologie. Et je commencerai par celle-là. Vous avez la psychologie du développement. Vous avez la psychologie cognitive et la neuropsychologie. Et enfin, je terminerai par ma discipline, qui est la psychologie sociale. Alors, je vais vous faire un petit topo sur chacun de ces sous-domaines, en ne retenant bien sûr que les grandes lignes, hein, parce qu'on n'a qu'une heure. Et puis, je laisserai un petit temps de, de questions comprises dans cette heure. Hein, vous pourrez me, me poser des questions si vous n'avez pas compris quelque chose ou si vous voulez aller un peu plus loin. Alors, concernant euh, la psychologie clinique et la psychopathologie, c'est probablement la discipline que vous vous attendez à trouver en commençant des études de psychologie. Hein, je pense que vous avez tous en tête la psychopatho et la psychoclinique. Alors, certains apports de ce champ sont bien connus du grand public. L'étude des rêves, l'étude... Euh, des lapsus, les maladies mentales. Par ailleurs, les médias se font l'écho de modalités d'intervention de psychologues cliniciens sur le terrain. Par exemple, les cellules d'urgence psychologique, l'accompagnement de personnes qui souffrent de stress post-traumatique. Enfin, certains outils sont bien connus. Je suis sûre que vous connaissez les tests d'encre de, de Rorschach. Hein, vous savez, ce euh, sont des, euh, des tâches, ce qu'on appelle des tâches d'encre, noir ou blanc, ou euh, d'encre de, de couleur, que l'on propose aux personnes. Et ces personnes nous disent ce qu'elles voient sur ces tâches. Donc ça, ce sont des tests projectifs. Et la psychologie clinique et la psychopatho utilisent énormément de tests projectifs. Pour les enfants, par exemple, on va utiliser le test de pâte noire. Leur pâte noire, c'est l'histoire d'un petit cochon qui est rose, mais qui a une pâte qui est toute noire. Et donc là, on va travailler sur la projection de l'enfant, sur sa différence avec les autres. Et comment il perçoit sa différence Est-ce qu'il en souffre Quelles sont les stratégies qu'il met en œuvre pour dépasser cette situation d'exclusion etc. Alors, on parle aussi beaucoup de psychologie euh, bah, à la télévision, à la radio, d'accord, vous avez souvent des, des psys qui interviennent sur des plateaux de télé. Mais qu'est-ce que réellement la psychoclinique Alors, c'est une branche de la psychologie qui a pour objet l'étude du psychisme d'un individu. La psychologie clinique étudie les conduites humaines individuelles, normales, mais aussi pathologiques. Les outils du psychologue sont d'abord l'entretien. Le psychologue va s'entretenir avec la personne que l'on appelle le patient. Il y a aussi comme outil l'observation. Le psychologue va observer le langage non-verbal de la personne. Quelles sont ses attitudes Est-ce que la personne est prostrée Au contraire, a-t-elle d'éthique, par exemple Donc ça, ça va être un indicateur. Ce qu'on appelle les indicateurs, ce sont les éléments qui vont permettre aux psychologues cliniciens d'établir un diagnostic. Et puis, il y a bien sûr les tests que le psychologue clinicien va utiliser. Alors, quand on parle du psychisme, on parle d'appareils psychiques et de topiques. Qu'est-ce qu'une topique Alors, Vous allez voir, parce qu'on emploie des mots que vous ne connaissez pas, mais vous savez finalement ce que c'est. C'est la représentation, la topique, du fonctionnement psychique sous forme de lieu. Alors, il y a encore des gens qui arrivent. Il y, a des, euh, il y a des places, là, si vous voulez. Il y en a aussi quelques-unes ici. Descendez dans l'amphi, asseyez vous tranquillement. Alors, ça va qu'on est dans les journées d'enseignement supérieur, hein, parce que normalement, euh, quand le CM commence, on n'accepte plus les retardataires. Hein. Voilà. Ça, c'est un petit clin d'œil. Des gens peuvent se décaler, ceux qui sont au tout, euh, tout début de. Alors, il y a des places en bas, hein, un petit peu là, pour ceux qui arrivent. Alors, je reprends sur la topique. Une topique, c'est la représentation du fonctionnement psychique sous forme de lieux différenciés en systèmes organisés les uns par rapport aux autres. Et vous connaissez sans savoir ces topiques. La première topique est bien sûr la topique freudienne. C'est Freud qui a inventé ce terme-là. il va parler de l'organisation du psychisme en termes d'inconscient, de préconscient et de conscient. Vous voyez, vous connaissez déjà la première topique freudienne. La deuxième topique créée par Freud est beaucoup plus développée, mais vous connaissez aussi les termes. Il va nous parler du ça, du moi et du surmoi. Vous voyez, vous êtes déjà, vous êtes déjà des étudiants en psycho. Hein Alors le ça, c'est la partie la plus chaotique de l'appareil psychique. C'est l'espace de ce que l'on appelle la pulsion ou les pulsions. Le ça n'est pas soumis à la réalité externe. Les pulsions et les désirs exercent leur force. Alors on a un lien entre la première et la deuxième topique, parce que le « ça » pulsionnel est inconscient. Hein L'être humain n'a pas conscience de ses pulsions. C'est pour ça que Freud dit que l'homme n'est pas le maître dans sa propre maison. C'est-à-dire qu'il est soumis à des forces pulsionnelles inconscientes. Alors le moi, lui, il correspond au siège de la personnalité. En revanche, une partie du moi est inconsciente. La grande partie est consciente, mais une partie est inconsciente. Le moi va tenter de trouver des compromis, et ça va être difficile, hein, entre les pulsions du ça qui réclament, satisfaction, et les interdits sociaux. Donc on est dans ce que Freud appelle le principe de plaisir avec la pulsion et le principe de réalité avec le moi. Le surmoi, lui, est l'instance psychique qui est issue du complexe d'Oedipe. Ça aussi, vous en avez entendu parler du complexe d'Oedipe. Hein c'est l'intériorisation pardon, de l'interdit de l'inceste. Donc là, on est dans le domaine des lois et on est dans le domaine des normes. Donc le surmoi fonctionne un peu comme un gendarme. Il va veiller à ce que les interdits ne soient pas enfreints. Le surmoi va assurer la non-satisfaction immédiate du ça, c'est-à-dire des pulsions. Vous me suivez? Ouais. Alors, l'objectif principal de la psychologie clinique et de la psychopatho, ça va être de comprendre l'homme dans sa totalité, dans sa singularité, l'homme en tant que sujet. C'est-à-dire, on va essayer de comprendre l'homme dans sa subjectivité. Le sujet est ici considéré comme un être unique. Il n'y en a pas deux de semblables. Il est singulier. Il a sa propre histoire, une histoire familiale, une histoire sociale, une histoire intergénérationnelle. Donc, deux sujets sont toujours différents les uns des autres. Alors, le psychologue clinicien, c'est un spécialiste de l'étude du psychisme et du comportement affectif de l'individu. Il va s'occuper de la souffrance, du soin psychologique et de la guérison. Et il va se référer à différentes théories. Alors, à ce propos, il n'y a pas une seule théorie en psychologie clinique. Il y a bien sûr celle que vous connaissez, la théorie freudienne. Mais on a aussi d'autres approches, notamment les théories cognitives comportementales, ce qu'on appelle les TCC, la gestalt, l'analyse transactionnelle, les approches systémiques que vous découvrirez hein, lors de vos études si vous faites de la psycho. Alors, on ne n'est pas psychologue, Hein, il faut euh, s'éloigner de ce que l'on dit quand on dit oh, Ah, il est fin psychologue. Ça, ça ne veut rien dire. On ne naît pas psychologue, on le devient. C'est-à-dire, on le devient en acquérant des savoirs sur l'appareil psychique groupal. Alors, les cours de psychologie euh, clinique apportent des connaissances fondamentales en CM et en TD dans les différents champs théoriques. Alors, notamment, le fonctionnement psychique, les névroses, les psychoses, les états-limites, et bien sûr, les méthodes utilisées, telles que l'observation, l'entretien et les tests. Alors, le psychologue peut intervenir en cabinet libéral, mais je dirais surtout en institution. Et souvent, un psychologue qui a un cabinet libéral intervient aussi en institution. Là, vous avez différents secteurs d'intervention. Vous avez le secteur de la santé. Et on a des psychologues qui interviennent dans les maternités, dans le secteur palliatif, des soins palliatifs, hein, des soins mourants, dans les services psychiatriques, dans les centres de rééducation, dans les EHPAD c'est-à-dire les établissements qui accueillent des personnes âgées dépendantes. Alors, vous pouvez accompagner des personnes hospitalisées dans ce cadre. Vous pouvez, faire, vous pouvez être amené à faire des bilans à visée diagnostique en utilisant des tests. Vous pouvez organiser des groupes de soutien, soutien familial, mais aussi des groupes de soutien thérapeutique. Et là, le psychologue va utiliser différentes méthodes pour soutenir les individus. Vous avez aussi le champ de l'insertion, de la réinsertion et de la prévention avec euh, l'intervention du psychologue euh, à l'aide sociale à l'enfance, ce qu'on appelle l'ASE. C'est pour les enfants qui sont placés ou pour les mineurs non accompagnés, c'est-à-dire des mineurs étrangers qui euh, viennent sur le territoire français et que l'aide sociale à l'enfance prend en charge. Donc là, il y a du recrutement de psychologues. Hein. Euh, des points écoute, où on va écouter et orienter la personne. Des associations, par exemple, de demandeurs d'emploi. Donc euh, là, le psychologue participe à l'élaboration de projets de réinsertion. Il va suivre les bénéficiaires et il va soutenir les personnes qui sont en situation de vulnérabilité ou d'exclusion. Le psychologue peut aussi intervenir dans les établissements scolaires. Donc là, il va travailler beaucoup sur les tests et l'orientation. Il va travailler sur les difficultés qui sont diagnostiquées par le système scolaire et il va avoir aussi un lien avec les familles. Et puis, le judiciaire, qui est aussi un secteur qui recrute beaucoup de psychologues, dans le secteur pénitentiaire, notamment, avec des bilans de personnalité des expertises pardon, judiciaires, de la victimologie, c'est-à-dire qu'on va euh, s'entretenir avec des victimes pour mesurer les préjudices, hein. et puis aussi l'évaluation de la dangerosité. Alors, pour ce dernier secteur, je sais que certains étudiants sont intéressés, enfin, certains lycéens, puis étudiants, sont intéressés par la criminologie. Qui est intéressé, là, dans la salle Oh là là ah ben, on va pas manquer de, psy, de, de criminologue. Hein Alors à, à l'université catholique, on a une option criminologie euh, qui est enseignée par un, un professeur en clinique et patho et qui a été, euh, qui a encore, hein, euh, expert au prix des tribunaux. Donc lui, il fait, les, il fait assez peu d'expertise de victimes. Il fait surtout des expertises de la dangerosité. Voilà. Alors, pour ceux que ça intéresse, donc, il y a cette option. Donc là, il faut la prendre. Hein. Et euh, vous avez un master euh, de criminologie à Rennes, donc notez-le bien, à Poitiers. Il y a un master de victimologie à Grenoble. Et puis, vous avez des masters de psychologie clinique avec des stages dans le milieu judiciaire. Donc ça, c'est tout à fait possible. Ça va pour cette dimension clinique et patho. Ouais. Alors je réserve un temps pour les questions hein, après. Alors deuxième orientation dont j'aimerais vous parler la psychologie du développement. Alors les psychologues qui euh, étudient le développement humain essaye de dégager des observations, mais aussi des explications qui s'appliquent au plus grand nombre possible d'individus et de milieux. Alors, pour cela, il se penche sur les phénomènes de changement, mais aussi de continuité reliés à l'âge Et il s'intéresse aussi à l'influence des attentes sociales et culturelles sur le développement individuel. Alors, on a coutume de définir la psychologie du développement humain comme l'étude scientifique des phénomènes de changement, c'est-à-dire de crise et de continuité qui marque la vie d'un individu. Donc il s'agit de voir ce qui fait stabilité et ce qui fait changement. Alors le changement peut être quantitatif. La richesse du vocabulaire, par exemple. La taille physique. Mais il est surtout quand on travaille la psychologie, qualitatif. C'est-à-dire qu'on va chercher l'apparition de comportements différents. Donc, euh, ces psychologues vont s'intéresser au processus de maturation de l'individu et ils vont s'intéresser aussi au temps de crise, aux étapes de la crise. Une crise que vous connaissez tous, hein, mais qui n'en est pas toujours une, la crise d'adolescence On a aussi la crise de la cinquantaine ou de la quarantaine. Enfin bon, il y a des crises tous les dix ans finalement. Hein. La crise du quatrième âge, euh, etc. etc. Bonjour, nous avons euh, la directrice de la faculté de psychologie derrière nous, qui vient nous faire coucou. <rire> Bonjour, madame Vaz. <rire> Non, mais depuis le début du cours euh, depuis le début du cours il y a, a quelqu'un qui vient faire un petit tour là. Hein. vous ne le voyez pas mais moi je le vois il y a le directeur adjoint euh, et lui, il a chargé des études enfin, bon. chacun vient voir s'il y a du monde dans l'amphi peut-être. je ne sais pas alors ces différences donc, de, de, de la continuité et la crise voilà je vous ai fait un petit slide. En psychologie du développement, on va s'intéresser... ...à la vie prénatale, c'est-à-dire avant la naissance. On va s'intéresser à la vie embryonnaire et on va aussi s'intéresser à la période périnatale, c'est-à-dire de quelques semaines avant la naissance à quelques jours après, comment se développe le nouveau-né, comment est-ce que le nourrisson interagit avec son environnement. Donc là, on va travailler sur les relations, en général, mère-enfant. Euh, actuellement, beaucoup de recherches en psychologie du développement s'intéressent aux relations quand l'enfant est prématuré et qu'il reste longtemps en couveuse. Et que ses parents ne peuvent venir le voir que quelques instants à l'hôpital. Comment cet enfant, ce nourrisson, finalement, va se développer malgré tout ça Donc, on s'intéresse au nouveau-né, les nourrissons. On va s'intéresser aussi à la petite enfance, à peu près un an, à environ 5-6 ans. Donc, là, l'enfant qui est en, à l'école maternelle. Là, on va ou euh, en crèche. Et là, on va s'intéresser à la socialisation de l'enfant. Comment cet enfant sort de sa famille et va vers un groupe de pères. Hein, donc, les pères, ce sont les euh, enfants qui sont comme lui. Comment il s'intègre dans le groupe Quelles sont ses difficultés Etc. On va s'intéresser aussi à l'enfant d'âge scolaire. Comment l'enfant rentre-t-il par exemple au CP Et là, c'est la phase de latence de l'enfant. Hein, si on reprend la théorie freudienne, parce que les disciplines vont communiquer entre elles, hein, si on prend la théorie freudienne, c'est la phase de latence. L'enfant est moins soumis à ses pulsions et il va pouvoir se concentrer, par exemple, sur l'apprentissage. Enfin, on s'intéresse à l'adolescence et à l'âge adulte. On va différencier le jeune adulte et l'adulte d'âge mûr. Et enfin, on va s'intéresser à la personne âgée et aux personnes d'âge avancé, c'est-à-dire plus de 65 ans. Et les changements qu'il y a, par exemple, au, au passage à la retraite, qui parfois fait crise, ici, euh, à l'entrée dans un établissement d'hébergement pour personnes âgées qui fait crise aussi hein, très souvent alors la psychologie du développement s'intéresse à ces différentes phases et aux crises que le sujet rencontre tout au long de sa vie comment finalement la personnalité se modifie et se structure différemment dans le temps alors, cela donne lieu à des spécialités, hein. la psychologie périnatale, avec l'intervention dans les maternités, la psychologie scolaire et la gérontologie, c'est-à-dire les psychologues qui interviennent auprès des personnes âgées. Alors, troisième regard que je vous propose, la psychologie cognitive et la neuropsychologie. Donc, on est là la troisième sous-discipline. En sachant que les quatre sous-disciplines que je vous présente, vous allez les étudier tout au long de la licence, pendant vos trois années. Alors, qu'est-ce que la psychologie cognitive et la neuropsychologie C'est l'étude des processus de connaissance, de perception, de mémoire et d'attention. Donc, elle concerne tous les aspects des comportements et des mécanismes mentaux. On s'intéresse à comment l'être humain interagit avec son environnement à partir de l'étude des fonctions mentales, telles que la mémoire, l'attention, la perception, les émotions, etc. Donc le rôle du psychologue cognitiviste est de faire la liste précise des opérations mentales pour effectuer une tâche cognitive. Par exemple, comment je fais pour apprendre un poème comment je fais pour prendre des notes, comment je m'organise dans la journée, quand je planifie mon emploi du temps. Donc toutes les expériences du quotidien peuvent servir pour apprendre comment l'être humain fonctionne au niveau cognitif, au niveau cérébral, c'est-à-dire au niveau de la connaissance. Alors la neuropsychologie, elle, c'est un peu différent. Elle étudie les mêmes fonctions mais quand ces fonctions sont défaillantes. Et elles se penchent bien sûr sur certaines maladies qui affectent la mémoire ou la perception. Par exemple, la maladie d'Alzheimer ou certaines dégénérescences cognitives. Alors, tous ces savoirs vont permettre de diagnostiquer la maladie en complément d'un IRM, par exemple. Hein. On va faire des tests avec les personnes et le rôle du psychologue sera de freiner l'évolution des symptômes par des techniques spécifiques et rééduquer éventuellement les personnes. Je pense là aux personnes qui ont subi des AVC, qui ont des troubles hein, de, de, du toucher, de la parole, de l'attention. Donc là, le psychologue va travailler avec ces personnes souffrant de troubles mentaux. Alors, je vais vous prendre deux exemples d'études de psychologie cognitive. La première étude, elle est axée sur l'attention et elle se penche sur l'utilisation du téléphone au volant. Alors, l'attention, c'est la capacité d'un individu à diriger ses actions sur des, des objets spécifiques, de maintenir une information à un haut niveau de traitement. C'est ça, l'attention. Un déficit en attention entraîne deux types d'erreurs. Quand la tâche principale est la conduite automobile. On va parler d'inattention ou de distraction. Ce n'est pas la même chose. L'inattention, c'est le défaut d'attention. C'est par exemple un conducteur qui rentre chez lui après sa journée de travail qui va penser... Euh, au travail qu'il a effectué dans la journée. Ses pensées internes, au niveau cognitif, sont priorisées par le contrôle attentionnel au détriment de la scène routière. Et c'est l'erreur d'inattention. C'est-à-dire que le conducteur n'a pas vu, par exemple, un panneau qui indique un changement de vitesse. Au niveau cognitif, il a excès sur sa journée de travail il n'est pas axé sur sa conduite. Et puis, on a la distraction. C'est l'apparition d'un stimulus externe au sujet qui va capter de manière involontaire l'attention du conducteur. Donc là, on a l'exemple de la sonnerie du téléphone qui va entraîner une orientation automatique de l'attention du conducteur vers le téléphone au détriment de la scène routière. Et même si vous vous dites « je vais me concentrer », etc., ça ne marche pas. Au niveau cognitif, la sonnerie du téléphone va automatiquement engendrer une charge mentale et ça va enclencher une distraction. Alors, il y a eu une recherche avec 30 sujets, 30 personnes. 20 personnes étaient en condition de double tâche elles conduisaient et elles avaient une conversation téléphonique. Dix de ces personnes avaient un kit main libre et dix avaient un téléphone portable. Et on a, eu aussi, on a pris aussi dix personnes en situation de conduite uniquement. Sur le parcours, il y avait 30 panneaux. Alors, ce qui a été mesuré, c'est le temps de fixation oculaire des panneaux et le taux de reconnaissance des panneaux. Au niveau du résultat, vous allez voir, les résultats sont édifiants. Le temps de fixation oculaire ne change pas entre les deux conditions. Que vous soyez au téléphone ou pas, vous voyez le panneau. Par contre, c'est le taux de reconnaissance des panneaux qui a changé. Donc, il y avait 15 panneaux, hein. En condition simple, la personne ne conduit euh, n'a pas de, de conversation téléphonique, 12 panneaux sur 15 sont reconnus. En situation de téléphone ou kit main libre, 4 panneaux sont reconnus. Donc vous avez une dégradation de la reconnaissance des panneaux. C'est-à-dire que les personnes ont vu le panneau, hein, mais elles ne l'ont pas traité au niveau cognitif. Elles ont vu par exemple, je ne sais pas, euh, une limitation à 30 à l'heure. Elles l'ont vu. Mais au niveau cognitif, le cerveau n'a pas pu traiter cette information car il était sur la tâche de la communication téléphonique. Ok? Donc vous voyez le euh, danger de la communication au, au volant. Hein. C'est-à-dire que vous voyez les panneaux, mais vous ne les reconnaissez pas. Votre cerveau ne peut pas faire les deux. Ce n'est pas possible. Donc ça, c'est ce genre d'expérience que l'on fait énormément en psychologie cognitive. Hein. Et chaque fois, on arrive à ces résultats-là. C'est-à-dire que le traitement de l'information ne se fait pas au niveau de la première tâche. Alors, deuxième exemple, ce sont des études de la perception. Comment le cerveau peut être en difficulté pour interpréter ce qu'il voit quand il regarde une image Alors, on a ce que l'on appelle l'erreur d'illusion perceptive. Ça, c'est une, une illusion ambiguë. Donc, vous voyez en règle générale, soit Wolverine, soit deux Batman. D'accord Mais vous avez des difficultés à voir les deux en même temps. Et si on fait un sondage parmi vous, pour savoir lequel vous avez vu en premier, ce ne sera forcément pas le même pour tout le monde. D'accord Il y en a qui voient... Il y en a qui voient ici un individu, tout de suite, et d'autres, au contraire, vont voir deux personnes, deux individus, là, qui sont face. OK Donc là, c'est ce qu'on appelle les illusions ambiguës. Et souvent, on ne peut pas voir les deux images en même temps. On en voit une et après l'autre. On a aussi la loi de similitude en psychologie cognitive. Certains voient d'abord trois lignes noires verticales et d'autres voient d'abord des rangées d'accord de points noirs. Là aussi, ça va dépendre du fonctionnement cognitif de chacun. Mais on va d'abord voir l'un ou l'autre en premier. Donc on travaille beaucoup là-dessus en cognitif. Hein. On travaille aussi sur ce qu'on appelle l'illusion de contraste. Donc là, c'est le système visuel qui montre des modules dans le cerveau qui vont augmenter les contrastes la même couleur va être perçue différente en fonction du fond. D'accord Donc, vous allez vous dire, tiens, il y a un fond qui est plus foncé que l'autre, alors que les fonds sont identiques. Alors, en règle générale, quand on travaille sur l'illusion de contraste, on travaille aussi avec ce qu'on appelle euh, l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique qui va nous permettre de voir quelles zones du cerveau vont être en activité quand il y a des illusions de contraste. Donc souvent, hein, ça se fait, le test se fait comme ça, et après, on, on met la personne, on place la personne en IRM pour vérifier. Et puis enfin, la dernière illusion qu'on travaille beaucoup, c'est l'illusion d'assimilation. On assimile la partie à un tout notre cerveau a tendance à privilégier une partie de la forme au détriment du tout. On a tendance à considérer que le trait central du haut est plus grand, alors que tous les segments sont de même longueur. Voilà. Voilà. Mais en règle générale, on considère que là-haut, le segment est plus grand que là, alors qu'il a exactement la même longueur. Donc ça, hein, ce sont des... Euh, des éléments de notre perception qui sont liés à notre système visuel. Donc, vous voyez, le champ de la psychologie cognitive, il est vraiment très intéressant et il se développe énormément. Alors, il se développe, euh, je dirais, ben, parce qu'il y a le vieillissement aussi de la population, hein, avec euh, l'apparition de défaillances neuronales, euh, les maladies d'Alzheimer, etc., et donc, ça nécessite des traitements, des techniques, afin de retarder les effets de ces maladies qui impactent la perception et la mémorisation. Donc, la neuropsychologie est vraiment une branche de la psychologie qui se développe énormément. Alors, pour finir sur ces euh, sous-disciplines de la psychologie, je vais vous parler un petit peu de la psychologie sociale qui est ma discipline de recherche. Alors, la psychologie sociale, elle s'intéresse à l'individu au sein des groupes. Elle est un peu à part, celle-là. C'est une sous-discipline qui est un petit peu à part et qui dialogue énormément avec l'anthropologie. et la sociologie. Donc, on travaille des concepts comme le conformisme. Pourquoi et comment est-ce qu'on est influencé par les autres Elle travaille aussi sur les représentations sociales. Quel est l'impact des groupes Quel est l'impact des autres Sur mes idées, sur ma façon de penser. Et elle travaille aussi beaucoup la question des stéréotypes et des préjugés. Et j'ai choisi de vous relater quelques expériences sur les stéréotypes. Il fallait bien faire un choix. J'ai fait celui-ci. Alors, une rapide précision sur ce que sont les stéréotypes. Parce que c'est un terme que l'on emploie beaucoup et qui se confond parfois avec les préjugés. Alors, le stéréotype, il est issu de notre système de catégorisation de notre environnement tout au long d'une journée on est submergé par une multitude d'informations et afin de pouvoir gérer cette masse d'informations on va la réduire cette masse et on va opérer des regroupements il faut bien voir que l'être humain fonctionne sur le principe d'économie cognitive il est limité dans son système de traitement de l'information. Alors, il est nécessaire, pour comprendre son environnement, de simplifier les données. Et les stéréotypes servent à ça. Ils vont schématiser notre réel. Ils vont simplifier notre réel. Et ils vont nous aider à comprendre notre environnement. Donc, on procède par catégorisation. On va mettre euh, des gens dans des catégories. C'est un petit peu comme, euh, je sais pas moi, quand vous rangez votre armoire. Hein. Alors, si vous êtes ordonné, bien sûr, hein, parce que vous allez mettre, je sais pas moi, les t-shirts à un endroit, euh, les pulls à un autre, vous allez faire des piles, etc. On fait pareil toute la journée quand on rencontre des êtres humains. On les range dans des tiroirs. Donc, le premier, le premier stéréotype qui va être vu, ça va être la personnalité euh, enfin, physique de l'individu. Et je vais commencer à ranger dans des catégories, dans des cases. Je ne vais pas attribuer les mêmes stéréotypes à un homme, par exemple, qu'à une femme. Alors, le stéréotype ne provient pas d'une perception objective de la réalité. Il provient de la schématisation de la réalité. Donc, il est une déformation de la réalité. Alors, les stéréotypes sont transmis, bien, bien sûr. Hein. Ils font partie de notre héritage culturel, comme les normes. Ils sont transmis par notre entourage familial par les groupes que l'on fréquente, par les médias aussi, bref, par tout un processus de socialisation. Alors, le stéréotype a une portée cognitive. Il agit sur le traitement de l'information. Je vais traiter les données que je vois dans mon univers. Le préjugé, lui, se situe plutôt que du côté de l'attitude et il comporte une dimension évaluative. Le préjugé, c'est une prédisposition à réagir défavorablement à l'encontre d'une personne sur la base de son appartenance à une catégorie. Donc le préjugé, c'est la mise en acte du stéréotype. Alors, quelques, quelques petites expériences pour illustrer ici. Dans le monde du travail, l'enquête de l'IMS Entreprendre pour la Cité a été réalisée auprès de 1200 chefs d'entreprise. Les hommes ont été jugés comme ayant le sens de l'action, ayant une autorité naturelle et une intelligence rationnelle. Voilà comment les chefs d'entreprise jugent les hommes dans leur entreprise. Et les femmes, elles ont été vues comme ayant le sens de l'intuition, le sens de l'écoute, et ayant une intelligence relationnelle. Donc, vous voyez la différence hein, de jugement entre hommes et femmes. Si vous êtes une femme, vous n'avez pas d'intelligence rationnelle, vous avez une intelligence relationnelle. Donc vous savez communiquer avec les autres en revanche, vous manquez un peu de raison. C'est un peu le problème. Donc cela impacte bien sûr dans les stratégies de management. Et ça impacte dans le recrutement. Quand je recrute un homme ou une femme, si je cherche de l'intelligence rationnelle, je vais plutôt recruter un homme et pas une femme. Alors, Dans le domaine du marketing, qui utilise beaucoup les études de psychologie sociale, une expérience s'est déroulée dans un supermarché, situé à la périphérie d'une grande ville anglaise. Alors, la musique qui était diffusée dans la zone d'expérimentation était soit française, et ils avaient choisi un air d'accordéon, vous voyez le stéréotype, hein, soit allemande, type euh, chanson euh, à boire, euh, à la fête de la bière, par exemple, vous voyez. Donc, une musique stéréotypée des pays. L'expérience s'est déroulée sur deux semaines, à des moments précis. Et elle était diffusée dans un rayon de supermarché, donc de bouteilles de vin. Et une sélection de 80 français et de 80 allemands se trouvait en fin de gondole. Donc il s'agissait dans les deux cas de produits sensiblement équivalents en prix et en qualité gustative. Et les expérimentateurs ont noté les achats de bouteilles selon les musiques diffusées. Alors, vous voyez, quand je, quand je mets de la musique française, si accordéon, 20 français, 48,78%, 20 allemands, 9,75%. Et j'ai l'inverse qui se produit quand je mets de la musique allemande. Donc, on a une forte orientation des choix, qui est obtenu selon le type de musique qui est diffusée. Et on remarque qu'il y a une congruence, c'est-à-dire un lien entre la musique diffusée et la nationalité du vin qui est acheté. Alors, autre recherche, toujours sur les stéréotypes, hein, une recherche sur la déformation de l'information. Et ça, c'est une recherche sur les rumeurs. Alors Alport et euh, Postman ont présenté à des sujets américains blancs une scène qui se passait dans le métro. Alors là on est en 1947, on aurait je pense des résultats différents maintenant. Hein. À l'avant-plan on pouvait voir une interaction entre un homme noir habillé en costume et cravate et un homme blanc qui tenait un rasoir dans la main. Les sujets devaient décrire ce qu'ils avaient vu à un autre sujet qui n'avait pas vu la scène et lui-même devait ensuite décrire cette scène à un troisième. C'était une chaîne de rumeurs, de déformation de l'information. Le constat fut que les descriptions se déformaient progressivement et au huitième relais, on arrivait à un stéréotype sur les blonds et les noirs. Le message décrivait une interaction violente entre un homme blanc et un noir agressif qui tenait un rasoir dans la main. D'accord Donc, on a ici. On a ici un mécanisme de défense qui est la déformation de l'information. C'est-à-dire que pour faire coller l'information au stéréotype, les personnes. On fait évoluer l'histoire. Alors, peut-être que maintenant, hein, ça, ça date de 1947, on aurait des résultats différents. <coughs> Toujours en, en 1947, l'étude de Clark, qui est très célèbre. Alors, elle est. Euh, vous pouvez la voir sous, euh, sur YouTube, cette étude, si ça vous intéresse. Euh, L'expérience s'adressait à des enfants noirs de 3 à 7 ans. Alors je vous rappelle, on, on est en, en 47. Hein. Je pense qu'on aurait des résultats différents maintenant. Alors on présentait à ces enfants des poupées blanches et des poupées noires. Vous la connaissez, je pense. Voilà. Donc les enfants choisissent la poupée noire, euh, la poupée blanche, plutôt que la poupée noire. Et les explications sont intéressantes. La poupée blanche... Est qualifiée de plus jolie et de plus gentille que la poupée noire. Donc, on retrouve dans ces propos hein, euh, les préjugés et la discrimination à l'encontre des Noirs américains, élaborés par les Américains blancs dans les années 50. Donc, peut-être qu'actuellement, ça serait un petit peu différent hein, au niveau des résultats. Il faudrait le, le refaire. Euh, ben, il, faut, il faut vérifier. C'est peut-être pas sûr que ce soit différent, mais bon. Donc, vous voyez ici l'intériorisation des stéréotypes. Donc, quand on fait ce genre d'études en psychologie sociale, quand on mesure ça, après, on va s'intéresser à l'identité de l'enfant. Comment est-ce que cet enfant qui choisit une poupée blanche, alors qu'il est noir, en disant « la poupée blanche est plus jolie et plus gentille », quid de l'identité de cet enfant Et là, on rejoint les études en psychologie du développement. Hein, puisque ici, on peut penser qu'on a un trauma sur l'identité personnelle de l'enfant qui finalement dénigre ou s'auto-dénigre hein, à cause de stéréotypes ambiants. Deuxième étude sur l'intériorisation du stéréotype, c'est la menace. Donc, plusieurs expériences démontrent que la performance des individus et altérés par la peur de confirmer le stéréotype associé à leur groupe. Alors, pour l'une d'entre elles, euh, on a testé deux groupes mixtes, composés chacun d'hommes et de femmes. Au premier groupe, on présentait la tâche à réaliser comme une épreuve d'aptitude en géométrie. Donc on leur disait clairement que c'était des mathématiques et de la géométrie. Au deuxième groupe, la tâche, la même tâche était présentée comme une épreuve de dessin. Les chercheurs ont remarqué des résultats quasi identiques entre les hommes et les femmes dans le deuxième groupe, Donc, quand la tâche était décrite comme une épreuve de dessin. En revanche, les femmes obtiennent des résultats nettement inférieurs dans le premier groupe quand la tâche est présentée comme une épreuve de mathématiques et de géométrie. Donc là, on voit qu'on a une intériorisation de stéréotypes selon lequel les femmes seraient moins bonnes en mathématiques que les hommes. Donc on a une activation du stéréotype que la femme serait plus littéraire que scientifique. Alors concrètement, on voit ces activations de stéréotypes, en tout cas nous on le voit, dans les filières universitaires. D'accord Il y a plus de femmes en psychologie. Hein Aujourd'hui, je crois qu'il y en a un peu plus. Il y a plus de femmes en lettres aussi. Hein il y a peu d'étudiants en lettres. Et il y a quelques étudiants masculins en psychologie qui sont bien sûr les bienvenus. Hein il n'y a pas de souci. Alors, pour terminer, euh, les émotions font aussi l'objet de stéréotypes. L'étude de Condri, qui est aussi appelée, joliment, l'expérience du pyjama jaune. Donc, des sujets adultes voient une vidéo. Et sur cette vidéo, il y a un bébé de 9 mois qui est en pyjama jaune, d'où le titre, hein, qui est en train de jouer avec une boîte. Au bout d'un certain temps, le couvercle de la boîte s'ouvre. Un pantin sort brutalement de la boîte. Et le bébé se met à pleurer. L'auteur divise les sujets en deux groupes. À la moitié des sujets, on dit que le bébé est un garçon. À l'autre moitié, on dit que c'est une fille. Puis on demande ensuite au sujet de se prononcer sur le pourquoi des pleurs du bébé. Les sujets confrontés au bébé garçon expliquent ses pleurs par la colère. Et les sujets confrontés au bébé fille expliquent ses pleurs par la peur. Oui. Donc, on remarque des différences de comportement, enfin d'explication du comportement selon des stéréotypes genrés. Et pour finir, je vous présente une, une petite expérience que j'ai faite avec des étudiants de L2 et que l'on a présentée euh, il y a quelques temps à la nuit internationale de la recherche qui se tenait à Lyon. On a présenté on s'est un petit peu inspiré de Condry, mais ce n'est pas tout à fait pareil. On a présenté euh, deux photos à deux groupes différents. Le groupe était mixte, hein, il y avait des hommes et des femmes. La moyenne d'âge était de 32 ans à peu près dans les groupes. Alors, à un groupe, on a présenté cette photo. Vous la voyez Donc c'est un bébé c'est un infographiste hein, qui nous a aidé, parce que moi, je ne sais pas faire ça. Euh, C'est un bébé qui pleure et qui a un petit body rose. Et à l'autre groupe, on a présenté le même bébé qui pleure, mais avec un body bleu. Et on a demandé, d'après vous, pourquoi est-ce que ce bébé pleure On n'a surtout pas dit, pourquoi pleure-t-il parce qu'on s'est dit, euh, on va euh, fausser l'expérience avec le il. Donc pourquoi ce bébé pleure Pour le bébé habillé en bleu, on nous a répondu, il a faim, il est en colère. Pour le bébé habillé en rose, on nous a répondu, elle a perdu sa sucette, elle veut sa maman. Vous voyez les différences là hein Et vous remarquez que alors l'explication est différente, mais les pronoms personnels sont aussi différents. On nous a dit elle quand le bébé était rose et il quand le bébé était bleu. Okay Donc les explications données par les sujets sur les raisons de l'émotion sont stéréotypiquement genrées. Okay Donc l'émotion est aussi, je dirais, happée par les stéréotypes. Alors, lutter contre les stéréotypes hein, peut s'avérer une gageur. Les stéréotypes sont un processus cognitif. C'est indispensable au traitement de l'information. On ne peut pas faire disparaître les stéréotypes. En revanche, on peut agir pour en modifier le sens ou la portée, pour atténuer la force ou les ravages des stéréotypes et des préjugés dans nos rapports aux autres mais aussi de la représentation que nous avons de nous-mêmes et de nos possibilités. Voilà, j'arrête là. Est-ce que ça vous a intéressé Ouais. Est-ce que vous avez envie de vous inscrire en psycho Ah ben ça, ça fait plaisir